Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Énorme vidéo aujourd'hui. Euh, écoutez, c'est une vidéo que ça fait déjà quelques mois que je veux faire. Euh, je ne l'ai pas faite, j'avais peur de votre réaction, j'avais peur des commentaires. Euh, mais là, je t'appuie par quelque chose de gros, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez m'écouter jusqu'au bout. Leafly. Euh, vous, connaissez, vous connaissez le site internet Leafly, L-E-A-F-L -E grec. Ça donne beaucoup d'informations sur le cannabis. Euh, C'est un petit peu là, la Bible là, du cannabis là, ces temps-ci. C'est vraiment un des sites les plus populaires là, euh, que Winman utilise. Euh, pour faire cette vidéo-là, euh, je voulais remercier euh, Charlot, Thomas, Olivier et Antoine. Euh, quatre gars là, qui m'ont envoyé là, six variétés. Euh, qualité grill, qualité même... Euh, puis Broken Coast. Ici, là, j'ai le Silver Ace. Euh, vraiment, merci, les gars. Je l'ai senti. Je, je, je, je l'ai presque croqué. Euh, C'est le fun parce que vous me donnez des quantités. Là, en vrai, des points des 6, 0. 9. Euh, puis Je peux me rouler au moins deux joints. Là, souvent, j'en je ai, ai déjà fumé un. C'est incroyable, les boys, euh, la qualité de cannabis que vous m'avez envoyé. Euh, Toutes les cannabis que vous m'avez envoyé, euh, Thomas, Charlot, Antoine. Thomas, Charlot, Antoine et Olivier, c'est vraiment, vraiment incroyable. Là, je cherche mon grinder. Et là, je ne trouve pas mon grinder. Et voilà, c'est fait, c'est fait. Un gros merci, les gars. Un gros merci. Écoutez, c'est une grosse vidéo, c'est pas des jokes. Soyez attentifs. Euh, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. J'ai deux pages et demie. C'est une vidéo de deux minutes que j'ai vue sur les flics. Euh, pour expliquer ce que je veux vous expliquer, euh, moi, je vais prendre une demi-heure pour vous l'expliquer. Euh, on va commencer par le Silverace, ok euh, Le Silverize, euh, ça vient de la plante euh, Sativa. À 80% les variétés de Haze, ça a été euh, ça a été fait avec des plants venant de l'asie l'asie l'asie l'asie l'asie de l'est l'asie du sud est d'amérique du sud et du sud de l'inde Donc ils ont pris des plants du sud de l'inde des plants de cannabis de l'Amérique du Sud et des plants de cannabis de l'Asie du Sud-Est. Je pense que c'est à Wuhan. Sud-Est, c'est à Wuhan. Donc, ils ont pris des plantes de cannabis à Wuhan. Et puis, euh, ce que je vous ai dit, ils ont sorti euh, du Aize. hein, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Des Sativa haze, un Sativa haze. Après ça, c'est arrivé à Amsterdam. Et puis, là, ils ont été obligés de faire des croisements parce qu'ils n'étaient pas capables de faire pousser euh, des Sativa Haze au climat d'Amsterdam, puis d'avoir le plein potentiel. Donc, en mélangeant du Haze avec du Norton Light, on a du Silver Haze. Et puis, euh, ça donne un très bon euh, rendement. Peut-être pas rendement, je ne sais pas trop, là. Mais ça donne un excellent cannabis. Et puis j'ai ça entre les mains, grâce aux quatre gars. Et puis je peux vous dire que c'est de la qualité. Euh, ça goûte vraiment le Ace. Euh, c'est le meilleur que j'ai jamais essayé. C'est le meilleur Ace que j'ai jamais fumé, les boys. Quand on compare avec ceux de la SQDC, là, euh, ça a une très grosse ressemblance, mais ça a encore plus de goût. Je sais pas ce que vous avez pris, ça, les gars. Je ne sais pas si c'est votre ami ou euh, sur internet. Mais euh, il doit être du curing là-dedans. Hein? L'étape là, après le séchage, qu'on met le cannabis dans les pots de vitre. Euh, ah, que c'est goûteux les gars. Euh, j'ai pris une photo, je vais avoir mis ça sur mon Instagram. Allez voir ça. Weed Indie C'est mon Instagram. Le lien est en bas dans la description. Merci aux quatre gars. Hey les gars, je pas fait la vidéo encore. j'ai pas fait la vidéo. C'est vraiment important là, ce que je vais vous dire. C'est vraiment huge, ok? C'est vraiment you, je te jure, parce que, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais ça a du sens. Merci encore. Excellent comme cannabis. Mais euh, je l'aime, j'aime le goût. C'est mon meilleur haze. Mais j'aime mieux hein, les, les, les, euh, le goût gazi, j'aime moins le goût du haze. Incroyable les gars, incroyable, incroyable. En tout cas, euh, comme je vous disais, j'en ai déjà fumé un joint euh, auparavant. C'est mon meilleur haze à vie. Mais ce pas le meilleur de ce que vous m'avez donné. Hey, six variétés vraiment exceptionnelles. OK, les gars, on embarque dans le vif du sujet. C'est un vidéo que j'ai vu sur Leafly. OK, une vidéo de deux minutes, c'est en anglais. Euh, j'ai mis même les commentaires en bas, là, euh, la description. Euh, les commentaires, là, ce, que, ce que la fille a dit, pour bien comprendre... Euh, J'avais déjà eu cette conversation avec euh, un autre youtubeur, le pote chaud, et puis je comprenais pas trop ce qu'il m'expliquait. Et bien, mon chum, t'avais raison, euh, t'avais raison, euh, pas plus que, plus que jamais. Ce qui est arrivé aussi, j'étais à la place Bonaventure, vous savez, pour voir euh, l'exposition de toutes les machineries. Je pensais que c'était plus pour les consommateurs récréatifs qui auraient peut-être canopies. Euh, Aurora, euh, Exo, des choses comme ça, mais c'était pas eux qui étaient sur place, c'était vraiment des, euh, des compagnies qui voulaient te de vendre, là, des, des balances industrielles, euh, des trimeuses industrielles, euh, des machines qui allaient mettre des 3.5 de grammes dans des, dans des pots, euh, dans des contenants, euh, c'était vraiment des, des, des grosses machineries. C'était vraiment moins intéressant que je pensais à la place Bonaventure, mais j'ai rencontré du monde, euh, deux trois personnes m'ont rencontré, euh, dont un gars qui était avec un de ses associés et puis euh, ce gars-là il avait fait un cours à l'université en Colombie-Britannique sur le cannabis puis je pense que c'était un là, de une des premières classes euh, qui avait été diplômé et puis le gars il disait qu'il me connaissait oui-même puis qu'éventuellement euh, qu il allait faire pousser du cannabis puis que j'allais l'essayer c'était vraiment euh, très, très intéressant, j'étais vraiment content de ça le gars, il me parlait très, très, très rapidement. Puis dans son texte, très rapidement, il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup, qu'il voulait faire essayer mon cannabis, qu'il avait fait un diplôme à l'université sur le cannabis. Puis là, il a shooté une phrase, bien, bien vite. Puis il a continué, il a continué après à parler bien, bien vite. Mais moi, ça m'a comme accroché. Puis la phrase qu'il m'a dit, ben, c'était que le l'indica et le sativa, et il fallait plus qu'on associe ça avec le buzz hein, on sait que l'indica on, on, on dit toujours que l'indica c'est fait un peu le somnolence euh, c'est un peu relaxant les indica hein, hein, la catégorie de cannabis indica puis on dit souvent que la catégorie de cannabis sativa ben c'est plus énergétique hein, ça nous réveille un peu plus et puis là j'ai fait des recherches sur internet puis euh, écoutez ça là. Je vais essayer de ne de pas euh, de vous lire ça sans trop que ça paraisse que je lise, ok? Donc, on connaît euh, l'indica ces effets. Euh, la plupart des consommateurs utilisent les mots indica, sativa, euh, pour prédire les effets du cannabis. Hein? tu indica prends Si tu prends un indica, ah, si as pris un indica tu vas être euh, écrasé, ça, tu vas être fatigué un peu. C'était vraiment pour prédire ce que tu allais euh, avoir comme buzz. Là, j'ai pris les textes de la SQDC pour l'indicat. Ces effets sont généralement, ça c'est le fun qu'ils disent généralement, ces effets sont généralement décrits comme pouvant être calmant, relaxant ou pouvant créer de la somnolence, hein, créer là, de la fatigue. Et encore sur le site de la SQDC, euh, la description pour le sativa, on nous dit, ces effets sont général, généralement décrits comme pouvant être énergisant, euphorisant, hein, euphorique, ou encore cérébralement stimulant. Donc, euh, ça travaille dans ta tête, ok? Puis ça, on en parle là, euh, généralement, puis euh, c'est comme ça, Sativa, indica, on va aller à SQDC, euh, le gars là, au bord du comptoir, c'est ça qu'il nous demande, tu veux-tu être un peu plus réveillé, tu veux-tu plus te calmer, il nous pose ces questions-là. Il euh, y a des, des pamphlets, c'est écrit partout. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette façon de penser, c'est enraciné dans la communauté du cannabis depuis longtemps. Hein, c'est pas une belle phrase, ça, OK? Mais là, c'est là qu'il là, faut que tu sois assis. Attache-toi. OK? Attache-toi. Fume. Allume. OK, gars, je vais le faire en même temps. OK? Allume. OK? Allume. t'allumes. Tu sais-tu ce que je m'envoie, là, dans... Tu sais-tu? Tu sais... Qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'as pas suivi la vidéo. Ok, j'y vais, là. La vidéo, là, faut que tu l'écoutes pour cette phrase-là. Mais! Depuis que c'est le régal pour les laboratoires de faire des tests... Sur les catégories de cannabis comme Sativa, Indica. Nous avons découvert, ça c'est les flics qui dit ça, puis d'autres sites internet. Euh, c'est vraiment les flics, vraiment un beau vidéo de deux minutes qui explique très bien. Nous avons découvert qu'il y a très peu d'évidence pour supporter la théorie que la plante Indica ou Sativa sont somnolentes ou énergisantes. Je suis content de savoir ça euh, on se rappelle de la vidéo euh, le moonbeam euh, qualité de cannabis que j'avais trouvé très bien euh, l'arôme euh, je m'en souviens plus je pense que c'était correct mais ce qui m'avait vraiment déçu du moonbeam hein, un produit là, euh, fait par lbs hein, supporté par snoop dog pardon mais c'était que le moonbeam c'est un indica à 21% que j'avais eu et puis, j'avais vraiment eu l'impression que c'était un Sativa, 14%. Et puis, euh, j'ai fumé tout le 3.5. Et puis, ça était toujours le même effet. Euh, j'avais vraiment pas euh, l'effet d'un indica somnolent, relaxant. Euh, je trouvais que c'était vraiment que c'était un petit euh, Sativa léger. Mais euh, ben là, on le voit. On le voit. Puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de variétés. Euh, c'est arrivé quelques fois quelques fois, peut-être cinq fois pas plus que ça euh, en général, les Sativa m'amenaient vraiment plus énerg énergétique les indica euh, plus un petit peu relaxants euh, donc vraiment les termes là, pour indica sativa, c'est quoi vrai? les mots, Mais c'est vraiment la plante en tant que telle. attendez j'arrive à mon papier là En tout cas, peu importe. Parce que là, je suis en train sauter des lignes dans mon dans mes papiers. Non, je suis arrivé à la bonne place. C'était cohérent. Donc, la différence entre la Sativa et l'Indica, c'est seulement euh, la façon que la plante a grandi. Euh, L'Indica, c'est plus court et fourni, avec des têtes plus compactes. Hein. On l'a appris ça euh, avec QC Cannabis World, là, hein, que les Sativa, c'est plus fluffy. Et puis que les Indica, c'est plus compact, les cocottes. Euh, puis les Sativa, c'est plus élancé le plan de cannabis, la, la plante en tant que telle. Tu me suis? Je sais que tu me suis, man. Hein? Je sais que tu me suis. Hey, tu m'as jamais vu avec des papiers, toi, là, là. Hein? Euh, donc, là, tu, tu connais le reste de l'histoire parce que euh, on en a quand même assez parlé là, dans les vidéos à Winman. Et puis. Euh, on sait qu'on s'en allait vers ça. Euh, je, je savais qu'on s'en allait vers ça, mais je savais pas qu'on fallait plus parler comme sativa, indica. Donc, si c'est pas les catégories sativa, indica, hybride, si c'est pas les catégories qui nous indiquent les effets, tu me suis là C'est quoi qui va nous les décrire Donc, je sais qu'il y en a qui connaissent la réponse, ok les, là les effets d'une variété de cannabis dépendent de plusieurs facteurs ça c'est un petit un petit euh, un petit passage que je j'en je ai, ai pas vraiment parlé avec Winman et puis c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique OK les effets d'une variété de cannabis dépendent de plusieurs facteurs Il faut que je prenne une petite gorgée boy ça Alright, Incluant la quantité de cannabis. Donc, si t'en prends beaucoup... Euh, un moment donné, là, si tu prends 3-4 jouets de couche, tu peux plus, man. Tu peux plus. Tu peux plus fumer, man. La quantité, comment qu'on le prend, et ta propre tolérance, ta bio, la biologie de ton corps. Euh, comment tu le prends? Ben moi, j'ai toujours fumé aux joints. Euh, donc, ça, je suis peut-être pas habitué avec ça, mais j'imagine qu'au banc, quand on regarde le show de boucan, euh, il trouve ça plus léger hein, parce que ça passe par l'eau, c'est plus léger, euh, mais ça ne lève pas que c'est euh, les poumons d'acier avec les quantités qu'il prend, man, est, il est trop top. Il est trop top. Okay? Mais euh, quand tu fumes ça avec des couteaux, hein, c'est peut-être plus rapide. Euh, moi, au banc, je prends trop des grosses quantités, c'est pas fait pour moi. Donc, comment tu le prends, la quantité, et puis euh, ton corps, peut-être que ta tolérance ça va être différente d'une personne à l'autre. Et là, l'autre morceau, l'autre partie, euh, on la connaît avec Winman, on la connaît, on le sait, euh, on est rendu là. À part cela, on peut savoir les effets d'une variété en apprenant, en apprenant, en en apprenant, sur les différents cannabinoïdes et, et les terpènes. Hein, les cannabinoïdes, on les connaît. Hein, euh, on connaît les deux plus importants, le THC et le CBD. Et puis là, il y, en a, il y en a une petite trace qu'ils disent dans les flics. Puis là, là c'est là que peut-être je suis un petit peu... un c'est que, que Winman, c'est la référence, hein, vous le savez. Mais vous savez aussi que Winman, c'est l'original. Euh... Il y a une petite ligne que je suis peut-être un peu, euh, je pense différemment que les flics Ils disent que les cannabinoïdes sont l'élément qui vont nous indiquer si la variété est thérapeutique ou thérapeutique et euphorique. Donc j'imagine pour eux, euh, beaucoup de CBD c'est thérapeutique, ça on peut pas dire le contraire. Euh, le CBD, c'est thérapeutique. Mais, on nous dit quand ils nous disent euphorique, c'est sûr qu'ils associent ça avec le THC. Mais, le THC, c'est un petit peu thérapeutique aussi. Là, Mais, on, on ne pas avec les autres. Donc, les cannabinoïdes qu'on connaît, THC, CBD. Et puis, euh, quand on regarde un, un contenant, euh, quand on voit qu'il y a beaucoup de CBD, 15%, on sait que c'est vraiment plus thérapeutique. Quand on voit qu'il y a du euh, 23% THC, bon, on sait que c'est plus là, euphorique. Euh, donc on part à partir de là. À partir de, tir, à partir de ça, il y a les terpènes qui jouent un rôle dans les effets. Euh, mais les, là, il y a un mot que j'ai oublié d'écrire. Parce que là, il fallait que je refasse ma phrase. Là, puis je n'avais plus de place sur ma feuille. Ils disent que les terpènes, euh, ils, ils sont supposés jouer un rôle dans les effets. Mais on est convaincu que les terpènes, là, ça joue un rôle dans les effets. Euh, donc ça joue un rôle dans les effets. Et puis euh, les terpènes, c'est des composés des arômes hein, qui donnent des odeurs comme euh, les agrumes et puis euh, le pain. Pin pour l'arbre. J'aime pas ça les... Euh, on retrouve les terpènes dans toutes sortes de plantes et de fruits comme la lavande, euh, les oranges, le poivre, les noisettes. Il me reste une demi-feuille les boys. Il me reste une demi-feuille et un demi-joint. Mais c'est spécial que on peut pas vraiment dire qu'un sativa c'est énergisant et qu'un indica c'est somnolent. Euh, quand on dit sativa, c'est juste... La, face, la sorte de plante. Tu -tu? Puis je me souviens même plus, je pense que cette siva a été lancée. Puis l'indica est courte. Mais, euh, c'est difficile, parce qu'on parle tout comme ça. Mais là, comme je te dis, c'est l'Ifli. L'Ifli, c'est la Bible du cannabis. Donc, euh, c'est comme ça. Un autre arrêt, il faut que je trouve ça en même temps, là. Parce qu'il y a un détail aussi là, que je comprends pas comment ça okay, il dit ça, euh, les flics OK. Parfait. Exactement. Il y a une erreur dans, dans la vidéo de Les flics je comprends pas. Euh, ils disent qu'il y a plusieurs terpènes. Non, c'est les cannabinoïdes. Ils disent qu'il y en a seulement une douzaine. Euh, je pense que je ne l'ai même pas écrit sur ma feuille, là, parce que je suis tellement pas d'accord avec ça. Parce que c'est tout le temps. Il existe environ 100 différents cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis. Donc, c'est vraiment une centaine de cannabinoïdes. Ça, c'est Winman qui dit ça. Mais dans la vidéo de le Leafly, ils disent qu'il y a une douzaine. Une douzaine de euh, cannabinoïdes. Exactement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a une douzaine de cannabinoïdes, mais les deux, les deux plus connus, c'est le THC et le CBD. Mais c'est vraiment 100, une centaine de cannabinoïdes. Donc, euh, pour trouver la vidéo sur les fleets, euh, moi, je m'en vais pour faire une recherche de cannabis. Tu écris Silver A's, tu écris Girl Scout Cookie M39, tu fais euh, « Recherche », après ça, tu vas arriver sur euh, la variété que tu as choisie. Et puis, tu as juste à dérouler juste en bas. Puis, la première vidéo que tu as, as là, c'est cette vidéo-là. Euh, J'ai fait 3-4 recherches aujourd'hui. Ça m'a toujours donné cette vidéo-là en premier. Donc, euh, peut-être que tu n'as pas rien compris de ma vidéo. Va voir ça. Mais le « Sativa », en tout que tu as compris. Il y a plusieurs terpènes dans le cannabis. Donc, il y a plusieurs terpènes dans le cannabis, désolé. Euh, et puis, les plus connus, il y en a huit. Il y a le pinène, euh, myrcène, limonène, linalol, humulène, ossimène, terpinolène et cariophyllène. Euh, puis là, on veut savoir, mais quelle terpène euh, qui donne quelle base? Hein? Quelle terpène qui nous fait somnoler, qui nous fait relaxer? C'est quelle terpène qui nous rend plus énergétique. Ça, encore une fois, j'ai essayé un peu là, de l'expliquer euh, dans, dans quelques vidéos, puis j'essaie d'en parler le plus possible. Ça dépend avec quelle autre terpène et cannabinoïdes ils sont jumelés. Donc, j'imagine qu'éventuellement, on va avoir plus de réponses euh, à, des, à certaines combinaisons. Euh, moi, souvent, là, il y a le Myrcène qui revient dans les terpènes les plus importantes des variétés de cannabis que j'aime beaucoup. Tu mas suivi? Sérieux? Il y a souvent le Myrcène que l'on retrouve dans les variétés de cannabis que j'aime beaucoup. C'est très bien dit. Euh, donc c'est ça, terpinolène, là, je pense hein, que c'est les fruits. Donc euh, fruité, là, je ne trouve pas ça de agréable. Euh, petit goût de mangue des fois, même dans le Pineapple Express, euh, cadeau d'un abonné, je ne trouvais pas que ça me donnait l'ananas. Plus la mangue, tropicale, là. Euh, j'aime pas ça j'aime pas ça euh, cariofilène c'est le goût du poivre le goût goût euh, goût épicé bizarre euh, ça j'aime vraiment pas ça euh... pinène c'est le pain hein, comme le sapin le pain ça ça dépend quand c'est léger c'est correct des fois c'est très très intense euh, faut pas mélanger ça avec le gazon le gazon c'est vraiment quand c'est mal séché mais le Pinène, ça peut être vraiment très agréable, mais euh, je me rappelle avec un produit de Edison, j'espère que je ne me trompe pas, là, je, me, je mets toujours ça sur la faute euh, au Casablanca euh, de Edison. Maudit qu'il goûte le pinen, là. ça n'a aucun sens. <coughs> Comme lui, il goûte trop le Pinène pour moi. Euh, écoutez, euh, le 7 swap, plein de on ne peut plus parler de même. Sauf qu'il faut se donner un peu des indications. Euh, on ne peut pas dire... Euh, on va parler des terpènes. On va dire terpène dominante, myrcène. Après ça, deuxième terpène, ah, cariophilène. Et éventuellement, encore une fois, dans un an, deux ans, il faut qu'il y ait les pourcentages de chaque terpène, comme le médicinal. Le medicinal, ils ont toutes les informations sur les terpènes. Même si on ne sait pas encore les combinaisons, euh, c'est quoi les, les, les, les, les, les, les... Quelles combinaisons vont nous donner le goût gazi? Bon, comment dans ce jour? Ça, c'est une autre vidéo qui s'en vient. Parce qu'on veut savoir, euh, le fameux goût gazi, diesel, c'est quel terpène? Mais grâce à l'ifli, il y a cinq cinq types de gazi. Hein? C'est-tu pas c pas, c pas beau, ça? On va les apprendre. On va tout apprendre à week Un par un. Et puis, euh, je voulais euh, saluer tout le monde et puis donner un pouce à la vidéo. Merci à Antoine, Thomas, Charlot et Olivier pour le cannabis que vous m'avez envoyé. Euh, écoutez, je garde le cannabis dans le Ziploc. Euh, je mets ça dans le contenant. De la SQDC. Et puis j'ai mis ça dans un gros sac. Et puis j'ai mis le, un Boveda dans le gros sac, mais pas dans le contenant de plastique. Puis ça garde l'humidité. Je sais pas comment ça, là. Mais c'est formidable. C'est formidable. J'ai même pas mis le boveda dans le contenant de plastique. J'ai mis ça à l'extérieur, dans les blocs Quand tu cas, peu importe. La vie est belle, ok, on lâche pas. COVID-19, on va l'avoir. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de monde, les boys. Euh, des rassemblements un peu, là. Euh, faites attention. Euh, faites attention, les boys. Faites pas ça, là. Euh, la police, il y a du monde qui vont, qui vont vous dénoncer, vous allez avoir des tickets. Euh, faut pas faire ça. Il n'en reste pas gros de temps, il reste pas gros. Euh. On n'est pas en prison, euh, peut-être faut sortir à en l'entour de chez vous, mais pas avec le monde. Euh, sinon, tu vas le donner à l'autre, donner à l'autre, l'autre va le mettre sur la rampe de l'escalier, puis là, tu vas tuer l'autre, puis tu veux pas tuer personne, puis là, tu vas rencontrer quelqu'un dans deux ans, puis là, il va te dire, « Hey, moi, mon père, il est mort, puis là, Barnac c'est devenu ton ami, puis là, aïe, est-tu aïe, Tu veux pas, tu Peut-être que, là, peut que toi, tu connais personne de vieux, personne qui va mourir, mais peut-être que plus tard, tu vas apprendre que ah, tu connais du monde qui est mort de ça, ah, tu sais, il y a beaucoup de rassemblements aujourd'hui les boys et les girls. Beaucoup de rassemblements, euh, je ne sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui, mais il ils avait plus que d'habitude. que Avant, il y avait des exceptions. Mais là, on dirait que c'était comme revenu à la normale, là. Euh, je sais pas ce qui s'est arrivé. Fait que je pense que la quarantaine. Faut continuer à la garder, la quarantaine. Je pense que c'est pas fini, là. Je pense que c'est encore... Euh, on est encore là-dedans, là. Tu comprends-tu? Ça peut pas finir de même, là. Il va sûrement avoir une un autre éclosion, là. Euh, c'est quarantaine, le boys, là, boys. On reste en dedans, pis tout. Là. Tu comprends-tu? Si tu sors un peu, tu rentres. Tu, tu, faut pas que tu voyais du monde. Tu comprends? alright Silver c'est incroyable. Donc le Sativa l'Indica euh, Je sais plus comment on va en parler de ça, là. Ça va être un peu gênant de dire ça quand on sait qu'il faut pas dire ça. Parce que là, c'est pas tout le monde qui va voir cette vidéo-là. Fait que là, euh. S'il y en a qui me demandent, hey, c'est ce un Sativa l'Indica? je vais dire Ah oh, c'est un Sativa, mais c'est la plante, Sativa. sait pas à décrire que Sativa, ça veut pas dire qu'il est énergisant. Faut juste écouter les autres vidéos de Winman comme celle-là. Alright, euh, je remercie vraiment tout le monde. Euh, Encouragez-moi sur mon Patreon. 3$ et puis par mois. Et puis vous pouvez voir les vidéos d'avance. Allez vous acheter. Oh, c'est pas le bon t-shirt. Allez vous acheter un T-shirt Winman. Les liens sont dans la description en bas. Oui, d'Indicoman. Je mets beaucoup de stories, des photos. Écrivez des commentaires. Mettez des pouces parce que sinon.. Euh, Youtube, ils ne montreront pas mes vidéos à d'autres personnes. Si vous mettez des pouces, Youtube, montre mon vidéo. Abonne-toi, Youtube. Abonne-toi, Youtube. Fait longtemps que je t'ai pas dit ça. Abonne-toi, Youtube, s'il te plaît. Et puis, active la cloche. Comme ça, euh, ça va t'avertir sur ton cellulaire. Quand une nouvelle vidéo de Winman est sortie. Alright. Un gros merci à tout le monde. Tous les encouragements que vous me donnez sur Instagram. Euh, si tu viens me parler en privé sur Instagram, je te réponds. Hein? Je réponds à tout le monde sur Instagram. Ouais, on n'est pas encore euh, 2 millions. là. Fait que, à date, j'ai répondu à tout le monde qui m'ont parlé en privé sur Instagram. Merci. Donne un pouce. Ciao.